Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais commenter la dernière ligne du, du tableau avec tous les tous les sigles des partis politiques, je commenterai les, les concepts euh, du milieu euh, dans une prochaine vidéo. Alors il euh, y a comme une gradation entre euh, entre l'extrême gauche et le, le centre, effectivement, plus on se rapprocherait du, du centre et mieux ce serait. J'ai envie de dire que c'est vrai, dans l'absolu. Donc euh, je ne vais pas revenir sur la condamnation du, du communisme, euh, de l'idéologie libérale-libertaire libérale, euh, 68 tardes. Euh, je, vais, je vais juste euh, condamner tous ces partis donc, qui sont dans le rouge euh, en disant qu'ils euh, ne respectent pas les, les trois points non négociables de la doctrine sociale de l'église tels qu'ils qu ont été annoncés par Benoît XVI euh, en 2006, par le pape Benoît XVI. Donc Je, je les rappelle, hein, ces trois points non négociables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voter pour un candidat politique, en tout cas au présidentiel. Qui ne respecterait pas donc premier euh, premier point non négociable la vie euh, le respect de la vie à toutes ses étapes euh, la reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille donc ça condamne le, le mariage homosexuel euh, et aussi euh, la défense donc de la famille contre les tentatives de la rendre juridiquement équivalente à des formes d'union radicalement différentes euh, bon, il y, y a le PACS, il y a le mariage civil, tout ça, tout ça n'est pas n'est pas catholique. Et enfin, troisième point et dernier point non négociable, la protection du droit des parents d'éduquer leurs enfants. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus. Euh, je, je vous invite à la sur les sur ces points non négociables, je vous invite à l'écouter, à à la, à la regarder. Aucun de, aucun de ces partis donc qu'on nous présente dans les médias, euh, j'exclus l'Opdoré et, et Égalité réconciliation donc, euh, qui sont catég catégorisés comme euh, fascistes, euh, tous ces partis ne respectent pas le, les points non négociables, ne serait-ce que l'interdiction la, la, absolue d'avortement, que ce soit les, les Europe Écologie-Les Verts, le NPA, le Front de Gauche, le, les socialistes, les... Les Républicains debout, la République, le Front National, aucun de ces partis ne condamne absolument l'avortement. Aucun de ces partis, pendant la campagne présidentielle de 2017, n'a par ailleurs remis en cause le, le, le mariage pour tous, alors que c'est le, le deuxième point non négociable. Donc on peut clairement, un catholique ne peut pas voter pour, ses, pour tous ces partis. Alors après on passe aux au, au fascistes, donc... Égalité, Réconciliation et Haute Dorée. Alors, Égalité, Réconciliation, euh, ils ont des analyses sociologiques très intéressantes. Là, je suis sur leur site. Donc, c est, c est, ça a été créé euh, par Alain Soral en 2007. Euh, donc, ils ont des, des analyses très intéressantes. Mais moi, je les, je les trouve euh, pas, pas assez résolument catholiques. Je les trouve trop islamophile trop marxisant et beaucoup trop antisémite à mon goût euh, alors on a aussi euh, en, en parti fasciste haut euh, dorée donc c'est un parti de l'extrême droite grecque j'avoue que je, je m'y suis pas du tout intéressé euh, je, je peux pas vraiment en parler euh, bon le, le fasciste euh, le, fa le fascisme le euh, fascisme des côtés euh, respecte d'un certain sens l'ordre naturel, mais euh, ce n'est pas, pas clairement euh, un état qui respecte totalement le, le catholicisme, dans le sens où l'état fasciste a tendance à se mettre au-dessus de, de tout, au-dessus de, au de, de l'église. Alors, en, ensuite, on passe euh, aux parties euh, à droite, donc en bleu, donc c'est le camp du bien. Il y a les partis euh, nationaux catholiques et, et la monarchie absolue de droit divin dans, ces, dans cette catégorie. Donc, il y a le, le, le parti de la France. Euh, alors, euh, le parti de la France, il a un programme euh, clair, concis, précis, qui respecte totalement la doctrine sociale de l'Église. Euh, donc, ils sont républicains, hein, mais. Euh, il respecte la, la doctrine sociale de l'Église. donc J'ai envie quand même de vous lire le, un peu le, le programme. « Défendons les libertés économiques et l'initiative privée. Refusons l'étatisme, les gaspillages publics, le fiscalisme et le socialisme. L'État et les collectivités territoriales doivent se serrer la ceinture. Instaurons le patriotisme social. » Euh, « L'immigration extra-européenne ruine la France depuis 40 ans. Organisons la reconquête économique de notre marché intérieur. Il faut produire français en France avec des Français. Affirmons le droit de la France à rester française. Refusons le droit de vote aux étrangers. Refusons la colonisation migratoire et islamique. Rétablissons la sécurité des Français, la justice et l'ordre public. La peur doit changer de camp. Il est temps de nettoyer la France de la délinquance, de la criminalité et de la corruption. » Il faut défendre la France des terroirs et des clochers. Défendons les valeurs sociales et familiales de notre civilisation européenne et chrétienne. La France doit créer un statut social de la mère de famille. Reconstruisons l'école du savoir et de l'identité française. Garantissons le libre choix de l'école par les familles et faisons de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue des filières d'excellence. Affirmons une politique étrangère indépendante et libre. Instaurons la démocratie directe en instaurant par exemple un référendum d'initiative populaire et un référendum veto, organisant une nouvelle Europe des patries et instaurons une préférence communautaire. Alors le Donc, là on a quand même un, un, un programme euh... républicain certes, mais totalement dans la, dans la doctrine sociale de l'église. Moi, j'irai un peu plus loin en disant que sur le plan économique, il faut, euh, il faut un régime corporatif, mais j'en parlerai dans, dans, une, dans une autre vidéo. Euh, ensuite, l'œuvre française a été dissoute euh, par le PS euh, gouvernement Manuel Valls en 2013. Et Manuel Valls s'en est vanté en disant qu'il qu qu avait cassé la matrice de l'extrême droite donc c'est plus ou moins euh, reconstitué euh, enfin maintenant on peut dire que c'est le parti nationaliste français là je suis sur le programme de gouvernement euh, bon je ne vais pas vous, vous le lire hein, euh, Mais on, on est dans la doctrine sociale de l'église hein, c'est clair ensuite euh, ensuite, euh, donc la fleur de liste utilisée c'est le renouveau français donc euh, eux, eux ce, ce ne sont pas euh, n'est pas vraiment un parti politique, euh, c'est plutôt un groupe de métapolitique Donc en fait, ils ont un site d'information, contre-info.com. Donc voilà, c'est un site de réinformation qu'on pourrait... Que, oui, c'est la, la nouvelle opinion publique dont on parle en ce moment. Nouvelle opinion publique, et que le gouvernement euh, euh, cherche à étouffé étouffer avec la loi sur les fake news par exemple. Alors euh, le Renouveau Français a aussi euh, une revue qui est l'Héritage. Bon, vous, euh, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Ensuite on a Civitas. Donc là aussi ils ont un programme. Euh, donc c'est un parti politique qui s'est créé en, en, 2000, en septembre 2016. Alors avant c'était une association. Euh, essentiellement euh, qui, qui cherchait à former les, euh, les gens de bonne volonté euh, sur la doctrine sociale de l'église alors ils ont, ils ont un programme mais euh, il n'est pas tout à fait encore euh, à jour vous voyez par exemple le et santé c'est toujours en construction je crois que sur l'immigration aussi c'est en construction mais il y a quand même des choses euh, quand même des, des choses qui, qui ont été euh, produites sur, sur leur programme, sinon ils ont un espace documentation assez bien fait. Hein. Euh, je vous invite à, à regarder. Alors, je mettrai quand même un gros bémol sur Civitas c'est qu'ils ne sont pas en union avec Rome, ils, ils, ils, ils ne perdent pas une, une occasion de critiquer le pape François, mais ils ne. Enfin, moi je ne peux pas assister à leur réunion publique, euh, enfin je peux y assister, mais je ne peux pas participer à leur, euh, à leur célébration eucharistique, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en union avec Rome et je ne, je ne peux pas m'associer euh, à leur messe par exemple. Alors ensuite on, a la, donc, on passe à la monarchie de droit divin, donc, tous, les, tous les partis nationaux euh, catholiques euh, étaient républicains, Bon. Hein, on peut dire que le Renouveau français et Civitas sont plutôt, euh, ont plutôt une légère préférence pour la monarchie. Alors la monarchie de, de droit divin, donc moi je donc là on a la photo de Louis XX du Danjou, ou prétendu euh, tel. Euh, je ne pense pas que ce soit un, un bon roi, que ça, que ça ferait un bon roi pour la France. Euh, moi je pense que... Euh, la France va re redevenir une monarchie comme il y a eu une restauration par exemple la, la, la république n'est pas immortelle dans le sens où euh, on est déjà à la 5 république hein. euh, elle renaît à chaque fois de, de, de ses cendres mais on n'est pas à l'abri d'une restauration qui est d'ailleurs prophétisée euh, pour très bientôt euh, et je... Et je M'ayant intéressé aux prophéties, je, je, je, je sais que ce ne sera pas un Bourbon, euh, en tout cas ce ne sera pas le Louis XV, ce ne sera pas euh, Jean d'Orléans ou, ou le comte de Paris ou, ou une autre dynastie euh, prétendument, euh, prétend, prétendante au trône. Pour que l'on connaisse, je, je pense que le seul Dieu à l'heure actuelle, seul le Ciel, connaît le, le futur roi de France, donc, qui a été prophétisé, je le rappelle, et dans quelques, dans quelques années, hein, c est, c est, je pense que dans même pas une décennie, on aura un roi de France, et je pense que, donc moi je me rattache au courant des royalistes providentialistes, je pense que ce sera Dieu qui le désignera en temps voulu, et je ne suis même pas sûr que le futur roi de France sache qu'il le sera. Il en a peut-être une idée, mais je ne pense pas qu'il en soit sûr à 100%. Euh, voilà, donc euh, à bientôt pour une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.